Traumatisme crânien, j'ai perdu connaissance pendant une demi-journée. Ah j'en ai encore mal là. L'idée c'est de monter ce mur. Mais en gros il y a les voisins derrière. Salut les amis, c'est Aurélien Fontenois. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo du confinement. Aujourd'hui, on n'est pas chez moi, on est chez ma mère. On était en plein déménagement, le confinement est arrivé, du coup, on a pris un peu de retard. On a été obligé de venir squatter un petit peu ici. Et j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que j'ai vécu toute ma jeunesse ici. C'est ici que j'ai tous mes spots, tous mes spots à côté de la maison quand je rentrais du collège, quand je rentrais du lycée, bam, j'allais m'entraîner. J'avais plein de petits spots. Et du coup, on est en confinement, un kilomètre, une heure pour sortir. En réalité, moi, j'ai le droit à un petit peu plus d'un kilomètre et une heure puisque le vélo, c'est mon métier. Mais aujourd'hui, on va Contenter de 1 km autour de la maison De mon enfance Et il y a plein de trucs ici Genre ce trophée Ça c'est mon premier trophée Que j'ai gagné en Bretagne Ma première victoire en Coupe de France Ça date du 11 mai 2002 voyez sérieux Combien parmi vous étaient déjà nés en 2002 Ma première victoire en Coupe de France Je pense qu'il y a un paquet d'entre vous Qui étaient même pas nés Mia, oh pardon je t'ai fait peur Tu vis bien le déménagement toi aussi Ouais ça va Il y a d'autres choses Ma porte d'entrée avec le petit chat. Hein. Et là il y a d'autres trophées Ici je l'avais gagné en Iran euh, Ça c'était Portugal Là c'était Ukraine je crois D'autres coupes J'en ai gardé quelques-unes J'en ai surtout pris à la maison C'est marrant de, de se souvenir de ces petits trophées Il y en avait pas mal C'est parti on va aller chercher le vélo trial Hop voilà on est dans le jardin Ce mur là ça a été mon spot Mon spot pendant des années Je l'ai ravagé J'y ai passé des heures et des heures après l'école C'est un mur qui fait 60-70 cm A chaque fois je rajoutais des palettes et Ici ça a été un gros terrain Je m'avais mis plein de palettes C'est bien bien gris donc on va se dépêcher Normalement ils en se de la pluie dans une demi-heure Là je me souviens à chaque fois j'ai essayé de prendre de l'élan Il fallait pas que je tombe dans la piscine J'ai tombé une ou deux fois d'ailleurs Je prenais de l'élan Et là je montais sur ce mur là Là, à chaque fois, je rajoutais une palette, deux palettes, trois palettes. Si vous voulez apprendre le trial et que vous avez la chance d'avoir un jardin, c'est ce que je vous conseille. Récupérez-vous des palettes. Soit vous avez un mur, soit vous avez rien. Vous faites des tas de palettes et à chaque fois, vous allez réussir à monter de plus en plus haut. Je faisais ça. Oh je mettais la musique, je me souviens. Petit poste de musique. Et puis, ah, je suis Allez, je vous montre ce qu'il y avait dans la rue. Hashtag nostalgie, là. Hein Hop, ça, c'était le petit exo. Montez les escaliers. Allez, c'est parti. Ici, grosse anecdote les gars. Ça a été ma plus grosse chute, je me souviens, on était très jeune. Je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir euh, 8 ans, un truc comme ça. On partait avec mon frère du haut de cette, euh, de cette ligne droite là. C'est assez pentu, je sais pas si on le voit. Et ici c'est l'entrée de l'allée où on habitait. On avait des vieux BMI, je me souviens avec des v bregs des trucs qui freinaient pas, je sais pas ce qu'on faisait. C'était Divi, on un kilomètre lancé, le premier arrivé, je me souviens, c'était cette ligne-là, justement. C'est la ligne d'arrivée pour nous. Sauf que, arrivé ici, j'avais freiné un petit peu plus haut. Seulement avec les vieux freins, en gros les patins c'était enlevés. Donc en gros j'avais plus de frein. Je m'étais retrouvé comme ça en mode. Ah, Qu'est-ce que je fais J'arrive plus à freiner Alors là dans ma tête j'ai dit c'est soit tu d'aller tout droit et tu freines avec tes pieds mais t'es pas sûr Soit tu prends la voie, T'essayes de tourner chez toi et tu vois ce qui se passe J'étais jeune, j'avais pas de casque C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai un casque et je vous dis à chaque vidéo Mettez toujours un casque les gars Ça vous paraît con mais toujours un casque Je suis arrivé ici, j'ai glissé, je me suis cassé la gueule, traumatisme crânien, j'ai perdu connaissance pendant une demi-journée, perte du temps interne, j'entends que de. 8 sur 10 Et j'ai terminé aux urgences Ici grosse chute C'était euh, je dirais Ma plus grosse chute de ma vie Pour ça Porter un casque les gars Moi j'en ai un aujourd'hui Donc c'est pour ça Qu'on va aller là-haut Juste un petit peu plus haut Justement en haut De cette euh, grande montée Il y a mon spot favori Là il y a des gros murs Plein de trucs Une fontaine Dans laquelle on peut tomber On peut plusieurs fois dedans Il pleut Donc on va se dépêcher Allez hop let's go Là on est sur le premier spot et j'ai de la chance aujourd'hui il n'y a pas d'eau. Ce que j'aimais bien faire c'était partir de ce mur là et aller sur le mur là-haut. Donc des fois ça m'est arrivé de voir les voisins du haut, regarde. En fait il faut monter là, sauter sur ce mur et en gros bah là on est chez les voisins. Imaginez-vous normalement il y a de l'eau, vas-y let's go. Hop, Comment ça commence là un peu là oh, oh, oh. Le seul petit inconvénient d'avoir un spot à côté d'une église, c'est qu'il y a les mariages, il y a la messe, il y a en ce moment un enterrement. Donc il faut respecter et on peut pas trop y rester, faire de bruit, surtout avec mes frères -là qui font pas mal de bruit. Donc euh, je voulais vous montrer deux, trois autres trucs, mais bon, tant pis, on va bouger de spot, c'est pas grave les gars. Ici, j'avais un énorme défi. Là, en plus, il y a de l'eau aujourd'hui et il va être énorme. C'était de sauter de ce mur-là à la tête de la fontaine. Bon, on voit qu'il a été rafistolé plusieurs fois. C'est pas à cause de moi, c'est pas moi qui... Pas moi qui l'ai cassé, hein, mais il a été rapistolé plusieurs fois. Alors aujourd'hui, j'ai envie de monter là. Ok, pas plus large que mes chaussures. Et d'envoyer là. Là-dessus. En plus, hmm, ça glisse un petit peu. Mais surtout, il y a de l'eau. On va essayer de pas tomber dans l'eau. Même si je sais que vous voulez que je tombe dans l'eau, vous. Allez, let's go. Oh, oh, oh la frayeur! vous avez dit qu'il y avait un risque de tomber dans l'eau, il est là le risque Ok deuxième essai Voilà, deuxième essai c'est fait, je vais me le en refaire encore une fois là J'ai envie de tomber dans l'eau, ou pas, mais en tout cas j'ai envie de me le filmer d'un nouvel angle yes Tout sec les gars, je sais que vous avez le démon, mais on part sur un nouveau spot, allez c'est parti Ici, on est sur la partie un petit peu plus naturelle des spots qui est autour de chez moi. L'idée, c'était de descendre cette petite descente-là, sauter par-dessus le ruisseau. Il y a des fois où l'eau, elle arrivait vraiment, vraiment très haut, donc on pouvait vraiment se mouiller et remonter là-bas. Allez. Hop, là, hop là. La petite montée qui glisse dans la boue. Hop, hop, hop, hop, hop. Et là, une fois qu'on était bien fatigué, il fallait monter cette barrière. Attention à l'arbre. Hop. 1, 2, ça va passer là 3, ça passe Voilà c'était le petit passage naturel Avec la petite fin sur les barrières qui était vraiment chaud Parce qu'on a les roues plein de boue Et fallait enchaîner cette barrière là, c'était assez compliqué Allez nouveau spot les gars Ici il y avait un autre spot où quand on était jeunes On s'amusait à partir en VTT du haut du toit Et sauter là dessus Aujourd'hui je ne vais pas le faire, non seulement il pleut Et en plus le toit il a l'air un petit peu abîmé Donc le but c'est pas non plus de saccager un peu tout Il y a des trous dans le toit là-haut Là Là-haut il est en mauvais état donc le but c'est pas forcément de montrer des trucs un peu débiles Juste vous montrer un petit peu ce que je faisais dans mon quartier Voilà j'étais jeune, j'étais un petit peu idiot hein. faut, faut l'avouer Mais quand même ça fait rêver hein. un petit toit à sauter C'était bien cool Il y a un truc que j'ai jamais fait par contre c'était de l'autre côté du toit Vous voyez c'est beaucoup plus haut Et en plus il y a une espèce de micro descente ici Alors je reviendrai un jour Peut-être sauter là Arriver dans la descente, ça fera un petit passage cool Bon, racontez-moi vous euh, dans les commentaires vos petites anecdotes Des trucs qui vous arrivaient autour de chez vous Souvent autour de chez nous, hein, qu'on fait les meilleurs trucs de toute façon Quand on est jeune, vos blessures ou des meilleurs tricks Je trouve ça super intéressant de savoir un peu vous Donc euh, marquez-moi dans les commentaires, ça m'intéresse Après on avait bien sûr ben, le coup du, du poteau Celui-là, on l'a tous connu Seulement celui-là il bouge, il y en a un autre là-bas Je vais essayer de le refaire En plus il pleut, ça va être encore plus chaud Puisque c'est un poteau en bois Hop on a de la pluie là, vous voyez. Celui-là, il bouge pas, ok. Allez, on va se faire ce petit poteau. Il est aussi au que mon vélo. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais il, pleut, il commence vraiment à pleuvoir là. Donc, on va se le tenter rapidement, le poteau, sur la roue arrière. Vous l'avez vu déjà certainement plusieurs fois sur mon Instagram. Mais ça, je vous promets, quand j'étais jeune, je flippais. Et je flippe encore parce que c'est le truc, tu ne pourras jamais être à l'aise dessus. Je flippe encore. Et surtout, je me suis cassé des fesses dessus. Oh là là là, j'en ai encore mal là. Allez, ça pleut. A fond les gars je le fais rapidement Je vais poser la caméra au milieu De la route, rapido Je vais faire ça vite, hop allez let's go là. Attention Voilà Je les ai serrés, hein Ouh. Allez on va trouver un nouveau spot les gars Honnêtement vous voyez il y a vraiment beaucoup de spots autour de chez moi, plein de trucs pour apprendre, le trial et Il y en a encore un autre, il y a un petit mur là bas Je mets la caméra ici direct les gars, hop et je vous montre ça Voilà. Check. Encore un dans la boîte Ici les amis on arrive sur le dernier spot Le spot ultime c'est un truc très très chaud Vous voyez le mur ici il fait à peu près Un tout petit peu moins que ma taille Il doit faire 1m60 un truc comme ça L'idée c'est de monter ce mur Regardez la taille Là, là. Avec une belle vue quand même sur les montagnes hein, Quand c'est dégagé mais là il pleut Donc il pleut ça veut dire que ça glisse Un peu de mousse et surtout, bon, je vais pas trop trop vous montrer non plus, on va rester euh, sympa, mais en gros, il y a les voisins derrière, donc on va faire pas trop trop de bruit. Mais le but c'est quand même de rester sur ce mur-là, rouler un petit peu et sortir. Donc là, ça va être très chaud. Je garantis pas de passer du premier coup. Je garantis peut-être même pas de passer, c'est pas sûr encore, ça fait des années que je l'ai pas fait, mais on va l'essayer. Allez, let's go, dernier mouvement de la vidéo. Énorme les gars, énorme. Je suis content de le repasser encore une fois. Et surtout de ne pas être tombé chez le voisin. Parce que là, j'espère que ça vous a plu. Un petit pouce bleu les gars pour ça. Bonne petite balade. Ouais, bah ça fait du bien. Hein. Ouais, c'est clair. Très sympa d'avoir recroisé euh, l'ancien maire qui m'a aidé. Et je la remercie, qui m'a aidé pendant des années avec des subventions pour m'aider à aller sur les compétitions et tout. Très sympa. Qui s'est arrêté, faire des photos. C'était très cool. Les gens ici, on croise plein de, plein de gens. Puisqu'en fait. Tous mes potes habitent dans le quartier, donc tous les parents je les connais. Ça, ça fait plaisir, j'en ai croisé plein. Je ne les ai pas mis dans la vidéo, mais j'en ai croisé plein. C'est vraiment sympa. Voilà les amis, on termine la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, ce petit tour de mon quartier, de mon enfance, les petites anecdotes, les gros passages que j'ai pu faire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, un format à la cool. Si vous voulez qu'on en refasse, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'attends aussi vos petites anecdotes dans les commentaires, vos chutes ou vos meilleurs passages à côté de chez vous. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que j'ai lancé une chaîne gaming Aurélien Fontenois gaming. J'en suis à ma deuxième vidéo les gars, donc euh, allez la soutenir, ça fera plaisir. On est déjà trois 000, ça fait plaisir. Allez, à la prochaine, bon ride, ciao